Ok, je sais que tu attends ce tutoriel depuis très longtemps déjà, mais je te prie de prendre encore 5 secondes pour le liker. Voilà, donc si c'est fait, on peut commencer. Alors cette fois, nous allons nous intéresser à l'application, euh, au site internet, à la plateforme Paykin, qui est euh, une interface de paiement en ligne, on va dire ça vulgairement comme ça. Elle est disponible sur App Store, Google Play et désormais sur navigateur. -à dire bon navigateur, vous savez, PC maintenant, mobile et tout. Et tout. Voilà. Donc, comment faire pour utiliser l'application Pinkin? Il faut logiquement créer un compte. Voilà, on va cliquer sur ouvrir mon compte. Et là, on voit bienvenue sur Pinkin. Voilà, donc on va cliquer ouvrir un compte. On va juste marquer son numéro, son numéro de téléphone. Par exemple, moi c'est plus 237, etc. etc. vu que je suis au Cameroun et l'inscription se fait exactement comme celle de whatsapp c'est à dire on t'envoie un code, tu entres le compte, le code et tu es inscrit voilà ou trop je crois qu'on va te demander un code secret aussi mais bon vu que moi je suis déjà inscrit je vais plutôt chercher à me connecter voilà donc connexion Je marque mon numéro de téléphone suivant voilà donc une fois que le code est envoyé voilà, il est envoyé sur mon portable, je vais le saisir. 483 905. Ok, on est suivant. Et là, vous avez la très jolie interface d'ailleurs de Pékin. Vous pouvez déjà consulter là euh, mon solde principal, 1739 francs, ça beaucoup. Et mon solde sur ma carte Visa. Voilà, donc le but du tutoriel étant de vous montrer comment vous allez faire des achats en ligne. Je vais directement vous montrer comment créer une carte visa vu que c'est à partir de cette carte là que vous allez être capable de dépenser bon votre argent sur internet Donc, on va cliquer sur recharger voilà je prends l'exemple de vous qui n'avez pas encore qui n'avez pas de crédit sur sur votre compte Donc, on va cliquer sur recharger recharger votre compte Pékin avec mobile money en fait ce mode de paiement si est fait en fonction de votre lieu de résidence, voilà. Parce que bon, étant au Cameroun, là on a choisi mobile money. Et avec ce mobile money là, vous allez recharger un certain montant. Bon, moi j'ai rechargé pour être sûr que les frais du paiement de la carte devaient être euh, suffisants. J'ai rechargé 7800, mais je vous conseillerais de faire un peu moins. Voilà, faire dans les 7000, 7000 minimum. Avec ça, ça pourra ça pourra largement euh, encaisser les frais du paiement de la carte. Voilà, donc vous allez mettre le montant là cliquez sur le suivant et comme je l'ai dit en fonction de votre pays il y aura une méthode de paiement précise dans mon cas c'est avec mon Bill. voilà paiement avec euh, mtn mobile money et orange money mais petite précision pour le cameroun, il y a un problème avec le Cameroun, avec orange money notamment voilà ça passe pas encore avec orange money c'est plutôt avec mtn mobile money que c'est vraiment propre d'ailleurs c'est avec ça que j'ai pu tester mon activité, donc on va fermer mon net bill ici. On va fermer ceci. Donc, comment faire maintenant pour créer une carte visa à partir de Pékin C'est très simple, vous allez juste aller sur l'onglet carte. Une fois sur Carte, créer une nouvelle carte. Je vous rappelle que c'est quasiment la même chose, Aussi, ce n'est même plus facile sur mobile, parce que sur mobile, tout est plus simple, tout est plus allégé. Donc ce que vous allez faire avant, voilà, vous allez juste vous allez cliquer sur le tarif que vous souhaitez. Mais il est clair que c'est plus rentable de prendre une carte qui va faire 3 ans à 12 euros qu'une carte qui va servir à une transaction et qui va vous coûter 3 euros. Donc vous allez cliquer sur la carte et avant de créer la carte, ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez entrer un code promo. Voilà. Le code promo, vous le retrouvez, vous le retrouverez où. Une fois que vous serez inscrit, et que vous aurez saisi votre adresse mail oui je crois que c'est un paramètre supplémentaire pour l'inscription Il vous sera envoyé quelques notes d'informations voilà par exemple ici avec ce mail de Peking C, qui te fait part du code promo voilà dans mon cas c'est love to paykin peut-être ce sera différent avec vous je ne sais pas donc consultez vos mails et vous aurez votre code promo donc vous allez entrer votre code promo et l'activer avant de cliquer sur créer une carte. Ensuite, il y aura un petit processus de chargement et on vous dira si tout s'est bien passé que la carte a bien été créée. Donc une fois la carte créée, vous allez encore aller une fois dans carte et vous verrez ici toutes les informations de votre carte. Ici, les informations sont floutées, voilà, naturellement, parce que je ne veux pas que certains s'amusent à aller faire n'importe quoi avec ma, avec ma carte bancaire. Donc, c'est à ce point si vous avez déjà créé votre carte bancaire et elle est 100% valide. Maintenant, lorsque vous voulez effectuer un paiement, hein, un paiement en litre ou en, en ligne, excusez-moi, ou enregistrer votre carte bancaire, vous allez entrer ces 16 16 informations. En plus d'autres informations que vous aurez toujours dans votre boîte mail. En l'occurrence de celle-ci, de celle-ci. Voilà où on vous montre comment lier votre carte Visa, Pékin à votre compte PayPal. Voilà, c'est ces informations que vous allez utiliser si on vous les demande un jour. Donc pays, États-Unis, ville, San Francisco, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, code postal, adresse et tout. Ces informations là que vous allez entrer au moment du paiement. N'oubliez pas, c'est, ce sera hyper important en plus de ces informations-ci. Voilà. Donc une fois que vous aurez tout là, c'est-à-dire bon, on va faire un petit résumé. Vous allez recharger 7000 francs. Vous allez euh, aller créer une nouvelle carte. Bon, choisir, c'est ce que je vous conseille la carte de 12 euros. Entrez votre code promo avant de créer la carte. Ensuite revenir dans carte. Regardez les informations pour ensuite les entrer dans un site où vous devez euh, un site marchand. Euh, sur lequel vous voulez vous inscrire par exemple pour acheter un produit directement donc c'est avec cette méthode c avec cette méthode que j'ai pu notamment lier un compte paypal voilà à ma carte voici ma carte voici la fin qui est 1781 vous pouvez la vérifier ici 1781 voilà j'ai pu lier à paypal et si vous vous demandez comment créer un compte paypal quel que soit le pays j'ai fait une vidéo là-dessus que je posterai dans la description de la vidéo de cette vidéo aussi voilà donc j'ai les mon compte paypal ici et j'ai aussi lié euh, ma carte à mon compte google play voilà mon compte google play là vous pouvez voir ça c'est c'est pas simple vous verrez aussi que j'ai eu à faire quelques achats quelques petites dépenses que vous verrez ici voilà netflix netflix service Google, ça c'était quand j'enregistrais euh, ma carte sur le Play Store, ça c'est avec PayPal, PayPal, PayPal. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Alors c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Hein. Maintenant vous pourrez, vous pourrez euh, acheter tout ce que vous voudrez. Que ce soit des gemmes sur Clash Royale ou d'autres jeux. Euh, des tutoriels payants, des ebooks payants, tout, tout, tout, tout, tout, des applications premium, des abonnements Netflix, euh, Canal Sad, je crois, et tout le reste là. Voilà, donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Je sais que vous avez attendu ce tutoriel depuis déjà très longtemps parce que moi aussi, euh, ça fait, je crois, que ça va faire quelque chose comme 6 ou 7 mois que je cherche toujours sur cette application, mais elle marchait pas trop. Cette fois-ci, elle est de retour et ça marche super bien. J'ai déjà tout testé pour vous. Vous n'avez qu'à vous inscrire à suivre les inscriptions de la vidéo et tout ira bien pour vous. Donc, si tu as apprécié la vidéo, c'est simple. Tu sais ce que tu vas faire. Tu lâches juste un petit pouce bleu et tu la partages sur tout. Donc, c'était MightyFight et on se dit à la prochaine. Ciao.